Capricorne et ascendant. Capricorne, voici votre horoscope pour cette année très spéciale de 2020, une année combative. Et, <musique> et alors vous serez combatif, mais de manière positive, hein, bien évidemment. Ce sera vraiment pour gagner quelque chose hein, que vous mènerez un combat. On, on verra ça plus loin avec Mars, parce que c'est Mars hein, qui va être euh, à l'origine de ce combat. On va euh, parler plutôt là pour l'instant de Jupiter et de toutes les planètes qui se trouvent dans votre signe. Hein. Nous avons non seulement Jupiter mais aussi Saturne et Pluton. Hein. Alors les deux là, elles y sont depuis un certain temps. Vous connaissez. Euh, elles étaient euh, Saturne était dans le deuxième décan. Elle passe dans le troisième. Euh, bon, vous avez fait les expériences saturniennes. Vous avez acquis de la sagesse, de la profondeur. Euh, vous avez peut-être réalisé certaines de vos ambitions, et tout ça va être amplifié par euh, le, la venue de Jupiter, une hein, pl planète qui euh, amplifie tout justement dans votre signe, elle est rentrée au mois de décembre et elle va y rester euh, toute l'année. Alors elle terminera le premier er décan assez rapidement, tout en ayant fait un, un bon aspect avec uranus, qui veut vous réserver une jolie surprise, ou, ou en tout cas une prise d'indépendance, de liberté euh, euh, qui va beaucoup vous réjouir. Et puis elle va faire le 2 et le 3e décan, et euh, tout en amplifiant aussi des bonnes choses. Hein. Euh, par exemple pour le deuxième e décan, elle va amplifier les, les influx de Neptune, qui vous permettent de lâcher prise par rapport à des responsabilités trop lourdes. Vous êtes Le Capricorne, il se met toujours de, de, vraiment de lourdes responsabilités sur les épaules et c'est un truc qui lui vient de l'enfance parce que peut-être on vous a donné des responsabilités très tôt dans votre vie et que vous en avez pris l'habitude. Eh bien là, vous lâchez un petit peu prise grâce à Neptune qui va frôler euh, le 3e décan. Donc vous aussi, vous aurez une tendance euh, à lâcher prise, mais probablement pour d'autres raisons que le 2e décan. Toujours est-il que... Euh, on, on a... Alors, on va avoir un moment de l'année, hein, dans le troisième e décan, Jupiter, Saturne, Pluton. C'est une conjoncture qu'on n'a jamais vraiment vue, euh, euh, on n'a pas du tout de, de référence, euh, de texte dessus. Euh, donc on peut se demander s'il va pas y avoir pour certains d'entre vous quand même un, une grande transformation, un grand... Euh, euh, comment dire... Euh, vous repartez de zéro, par exemple en vous disant: bah, j'ai fait ça jusqu'à présent, ça une partie de ma vie, maintenant je suis dans une autre partie de ma vie, et donc je vais euh, euh, repartir sur autre chose, et je peux vous dire que vous allez avoir beaucoup de courage. Musique Précisément, on va parler de courage, de force, de vitalité avec Mars. Étant donné que Mars va faire cette année une boucle très longue, qui va l'amener euh, en bélier entre à partir du 28 juin et jusque euh, début 2021 donc elle va rester six mois en bélier un signe très important de votre thème il fait partie des, des quatre piliers de votre thème et il est le pilier euh, de base hein, celui sur lequel vous êtes construit et euh, qui est euh, aussi un, un secteur constructif, un secteur de, de bâtisseur. Hein. Donc il y a quelque chose que vous allez vouloir euh, construire cette année. Euh, vous allez probablement euh, faire des travaux peut-être chez vous, ou construire votre propre maison. Vous voyez, euh, bon, c'est six mois quand même de, de mars avec euh, la notion de travaux. Hein? Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi cette combativité dont je parlais. Pourquoi de la combativité Alors, il peut y avoir plusieurs raisons. D'abord, ça peut être parce que vous allez vous friter avec quelqu'un de votre famille et pour une histoire d'héritage, pour une histoire un, de bien euh, immobilier à partager, par exemple. Hein? Je ne dis pas que ce sera ça. C'est un exemple. Euh, vous pouvez aussi euh, vous battre pour euh, justement construire hein, la maison et euh, vous trouver avec des obstacles administratifs, euh, euh, bah, parce qu'on vous laissera pas faire comme vous voulez, hein, ça peut être ça. Euh, il peut également y avoir un combat euh, si vous êtes dans la politique, si vous, êtes, si vous participez d'une manière ou d'une autre à la vie de votre ville ou de votre village, vous allez avoir à vous battre d'une manière ou d'une autre pour imposer vos idées, vos opinions, peut-être que vous serez un petit peu seul, hein, vous vous sentirez seul dans votre combat, mais alors ça va vous donner une pêche, je ne vous dis pas, euh, c'est-à-dire que plus vous aurez euh, à surmonter des obstacles et plus euh, ça va alimenter votre, euh, votre énergie d'une manière absolument incroyable, étant donné que Mars donc fait ses euh, allers-retours en Bélier, c'est sans signe, c'est là où elle est la pu la plus puissante et elle en est avec vous à son premier euh, carré c'est le plus fort c'est celui qui est le plus dynamique qui vous donne le plus euh, envie de prendre des décisions de prendre les choses en main, d'avoir de, de, l'autorité, hein, de, de décider et aussi d'être déterminé à aller au bout hein, de votre entreprise pour pouvoir ensuite tourner la page et passer à autre chose. Hein? Il y a une notion toujours dans le secteur 4 où il faut tourner une page, à un moment ou à un autre. Et, et puis si nous passions à l'amour, parce que je pense que vous attendez hein, avec impatience euh, les prévisions concernant vos amours, bon! Euh, Vénus va faire aussi une boucle cette année, et cette boucle va euh, se passer dans un signe qui, ma foi, vous correspond pas vraiment, puisqu'elle va faire une boucle en gémeaux qui est votre signe du travail. Comment est-ce qu'on va interpréter ça? Hein? Euh, C'est un petit peu compliqué, je me suis creusé la tête, et j'en suis arrivée à, à conclure que euh, il n'est pas impossible que vous ayez une histoire, que vous craquiez sur une personne avec qui vous travaillez puisque Vénus sera dans votre secteur du travail. Ça me semble quand même déjà euh, assez logique. Hein? Mais il est possible aussi que, euh, par exemple, vous ayez... Euh, vous êtes quelqu'un qui va souvent chez le kiné, qui se fait soigner pour euh, euh, une chose ou une autre et donc un de vos soignants pourrait vous plaire, hein? mais bon il y a une barrière quand même, hein? celle de la blouse blanche, donc euh, essayez de ne pas euh, franchir les limites, mais bon je vous connais, hein? c'est pas votre genre de franchir les limites. Donc, euh, mais avec la Vénus euh, en Gémeaux on sait jamais, hein? on peut avoir envie euh, euh, d'être un peu, euh, comment dire, de faire un peu des folies. Hein? Euh, le Capricorne est, est trop sage, hein? donc il y a un moment où il faut quand même un peu se lâcher et puis euh, bon, euh, se dire que bah ben, c'est pas grave, qu'on va pas être, euh, prendre comme ça les choses au sérieux sans arrêt. Il faut aussi euh, euh, essayez d'être plus dans la légèreté, plus dans l'amusement, dans le flirt, vous voyez, des choses un petit peu sans conséquence. Bon après tout, bon, ça ne vous fait pas perdre votre temps puisque de toute façon le temps il passerait quand même. Hein? Donc euh, essayez d'adopter pendant ces quelques mois une attitude un petit peu plus euh, Hein, olé olé, et de vous amuser et d'étonner tout le monde en étant euh, un peu différent de ce que vous êtes d'habitude, hein, vous savez, un petit peu comme la Vierge sage et la Vierge folle, hein, là on pourrait dire hein, le Capricorne se euh, euh, s'ouvre, se laisse aller euh, euh, et euh, vous pourriez séduire des personnes qui, en temps normal, ne seraient pas séduits par votre personnalité, et là vous allez montrer peut-être une facette de vous-même un petit peu différente qui fait que vous allez pouvoir attirer des personnes différentes et donc peut-être vivre des choses euh, qui ne seront pas habituels. Hein? Euh, il faut sortir de la routine, moi je pense que euh, avec cette configuration, euh, plus vous sortirez de la routine et plus vous aurez de chances de faire des rencontres un petit peu euh, inattendues. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente année! Si vous voulez en savoir plus, bien sûr vous pouvez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 sur info Bonne année encore!